OK. Donc, maintenant, on va parler plus de la méthode d'accès. Et donc, on va commencer à rentrer. On a déjà vu quelques acronymes, on va en regarder d'autres. Donc, on a plusieurs manières de, de voir les réseaux. Alors, par exemple, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, euh, dans les réseaux, c'est ce qu'on appelle donc des réseaux qui sont mis sur un support à diffusion. Et donc, c'est ce que l'on a avec Ethernet, Wi-Fi, courant porteur ou euh, réseau de capteurs. Un réseau de capteurs, c'est une technologie particulière. Généralement, dans les technologies genre Ethernet, Wi-Fi ou courant porteur, on fait une course au débit, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des technologies qui vont de plus en plus vite. Pour transmettre de l'information. Dans les réseaux de capteurs, on va faire une course à l'économie d'énergie. Et donc, on va essayer d'avoir des, euh, des protocoles qui consomment le moins d'énergie possible. Alors, un exemple, par exemple, si vous êtes sur, euh, vous mettez un capteur sur un compteur d'eau pour faire un relevé euh, de consommation, eh bien, on, déjà, un compteur d'eau, ça peut pas être alimenté. Et, c'est loin des compteurs électriques, etc. Donc vous allez poser votre compteur et normalement il doit fonctionner, le capteur doit fonctionner 10 ans en envoyant périodiquement des relevés. Donc vous ne devez pas changer la pile pendant 10 ans. Donc ça veut dire qu'on va être ici obligé de regarder à fond tous les protocoles pour éviter qu'ils consomment inutilement de, de l'énergie. Alors, en contrepartie, eh bien, on va avoir euh, des débits qui sont relativement faibles. Par exemple, dans une technologie dont on parlera un peu dans, dans ce cours, le, on arrive à 250 kbps. Mais tout ça, va, Donc, des autres capteurs vont généralement marcher sur euh, un support air bien. On en trouve aussi au niveau des courants porteurs, par exemple, pour pouvoir allumer une ampoule ça serait mieux d'utiliser le fil électrique pour communiquer avec l'ampoule plutôt que de remettre un récepteur radio. Donc là, on va, on va aussi avoir ces technos qui vont vers le PLC, mais à bas débit et à faible consommation. Donc vous avez des travaux en, en cours de, de ce côté-là. En tout cas, on est sur un média broadcast. C'est-à-dire que quand j'émets, tout ce qui est autour de moi reçoit. Donc, dans un réseau de capteurs, c'est pas très loin. On va pas très loin dans les autres. Eh bien on essaye quand même d'avoir des portées de plusieurs centaines de mètres. Donc ça c'est une première technologie. Une autre technologie dont vous avez peut-être entendu parler l'année dernière en, en, en commun, c'est ce qu'on appelle les réseaux NBMA. Donc NBMA, ça veut dire Non-Broadcast Multiple Access. Alors ce sont des réseaux où on peut joindre tout le monde. Toute personne connectée au réseau peut être jointe. Mais on ne peut joindre qu'une seule personne à la fois c'est le contraire du broadcast, où dans le broadcast on joint tout le monde. L'exemple c'est le réseau téléphonique. Avec mon téléphone, je peux joindre n'importe quel euh, habitant sur Terre qui a un téléphone. Mais je ne peux en joindre qu'un à la fois. Donc il n'y a pas de numéro de téléphone qui me permet de faire sonner tous les téléphones sur Terre au même instant. C'est dommage, ça pourrait être amusant mais vous n'avez pas ce, ce genre de technologie, vous pouvez, en proposant un numéro, appeler qu'une seule personne. Donc, c'est bien, ça permet de, de créer des réseaux plus scalables, mais par contre, ce sont des technologies un peu plus compliquées à, à mettre en place. L'autre type de technologie, c'est ce qu'on appelle des technos point-à-point, hein, vous connaissez, c'est là-dessus que le modèle OZI, c'est sur ces technos que le modèle OZI met ses bases. Donc c'est pour ça qu'on aura besoin de le raffiner pour prendre en compte le broadcast. Alors le point à point, ça peut être un fil, mais si je reprends le cas du réseau téléphonique, si j'ai composé un numéro de téléphone, eh bien j'ai établi une liaison point à point, et après je euh, peux l'utiliser de cette manière-là. Mais composer le numéro de téléphone, ça veut dire que je me suis débarrassé de la complexité d'adressage. Et enfin, une quatrième catégorie de, de réseaux. Alors, vous verrez surtout euh, quand vous regarderez les technos 3G ou euh, téléphonie, c'est ce qu'on appelle les technologies maître-esclave, dans lesquelles vous avez un maître qui va gérer les droits de parole et des esclaves qui vont donc répondre au, au maître. Donc, le cas le plus flagrant, c'est le GSM, où vous avez donc un relais qui va contrôler votre téléphone. Alors, on verra aussi, par exemple, que le Wi-Fi peut fonctionner également dans ce mode-là. C'est-à-dire que si vous avez deux équipements dans cette salle qui sont connectés sur le réseau Wi-Fi, eh bien, vous n'aurez pas de communication directe entre ces équipements. Mais si vous êtes en mode infrastructure, vous enverrez vos données au point d'accès, et le point d'accès vous renverra les données. Donc, on se retrouve avec un équipement intermédiaire qui va gérer communications donc si on regarde ces technos, pour chaque techno combien on a besoin d'adresses je l'ai vu que c'était un, un facteur important hein. on va regarder des, des technos réseaux locaux et ce qu'on a vu c'est que le, le modèle ce qu'on avait besoin de rajouter au niveau par rapport au modèle OSI, c'était donc des fonctions d'adressage donc, si j'ai un réseau avec Broadcast, est-ce que je dois rajouter des, des adresses dans ce que je vais envoyer sur le réseau Si oui, combien Donc, non. Ici. Alors, il y a une adresse de Broadcast. Mais si j'utilise en permanence mon adresse de Broadcast, ça veut dire que tout le monde va être obligé d'écouter euh, tout ce qui se passe. C'est-à-dire... Ce pas exactement ça. est Ce que n'est pas est-ce que j'ai une adresse de broadcast, mais quand j'ai deux équipements qui sont connectés sur un réseau broadcast, quand ils vont échanger des données, est-ce qu'ils ont besoin de spécifier une adresse dans leur échange de données Enfin, 0, 1, 2, 3, 4, 5 adresses dans, dans leur échange de données. Ça dépend du protocole Ça dépend surtout de la nature du média. Donc, qu'il soit broadcast, nbma, point à où... point, Après, en Ethernet ou en, en Wi-Fi, on aura à peu près la même chose. La question, si je prends un réseau broadcast. Donc, je vais prendre le réseau broadcast le plus simple à représenter, même si technologiquement, à l'heure actuelle, c'est pas le... le plus utilisé. Donc, c'est j'ai un bus. Donc, je représente la vieille techno Ethernet. Et J'ai deux stations, on va mettre trois stations, A, B et C. Et donc, A veut envoyer un message à B. Donc ici, on envoie une trame sur le réseau qui va être reçue par tout le monde. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois mettre dans ma trame Au niveau adresse. Donc là, je vais mettre l'adresse de B parce que, comme ça, C va pouvoir très rapidement s'apercevoir que ce n'est pas pour lui et donc C va rejeter le message. Donc on aura un traitement dans les couches très basses et on ne va pas embêter les couches hautes du protocole avec un message. Si j'ai mis du broadcast, comme vous me suggériez au début donc toujours mettre une adresse de broadcast, eh bien, C aurait remonté le message beaucoup plus haut pour l'éliminer. Donc, ce n'était pas très efficace. Donc, on va essayer de filtrer le plus rapidement possible le fait qu'un message s'adresse à moi ou pas. Maintenant, est-ce que c, B, c'est d'où ça vient Voilà. C ne sait pas, B ne sait pas d'où ça vient parce que ça pourrait venir de A ou de C. Donc ici, on va rajouter aussi donc, ce qu'on appellera par la suite l'adresse source et l'adresse destination. Donc dans un réseau à diffusion, j'aurai besoin de deux adresses, une source et une destination. Maintenant, si je prends un réseau NBMA, c'est à peu près la même chose donc, je vais vous dessiner un, un beau réseau MBMA. Donc, j'ai A, B et C. Donc, pareil, A envoie une trame sur le réseau. Qu'est-ce qu'on doit faire Donc, Là, on a besoin de mettre l'adresse de B pour dire où ça va. Pour dire au réseau, tu envoies l'information vers B. Donc là, c'est une différence par rapport à la diffusion. Dans la diffusion, je ne dis rien au réseau parce que le réseau envoie partout, donc ça arrivera bien chez le dessinataire. Ici, mon adresse va avoir aussi un impact sur le réseau parce que c'est grâce à l'adresse que le réseau va pouvoir aiguiller l'information vers B. Est-ce que je mets l'adresse de A Alors, là, oui. Parce que quand je suis en datagramme, B va recevoir l'information, mais ne saura pas d'où ça vient. Donc, ici, on va mettre l'adresse de A. Et on va envoyer l'information. Alors ça, c'est un fonctionnement, donc comme je disais, en datagramme. Quand je suis en mode connecté, eh bien, ce que je fais, c'est j'ouvre ma connexion et pendant l'ouverture de ma connexion, je donne l'adresse du destinataire. Le réseau me connaît. Donc, le réseau peut m'identifier et va envoyer de l'autre côté une indication en mettant mon adresse source. Et on va associer, il va associer ici un identifiant qui est le numéro de circuit virtuel, par exemple. Et, enfin, qui est le numéro de voie logique sur le circuit virtuel. Et ici, au niveau de la confirmation, j'aurai un identifiant qui va me permettre de communiquer avec le réseau. Et ensuite, dans l'ensemble des paquets que je mettrai, je ne garderai que mon ID. Et l'autre côté, les données contraignant un, un identifiant qui sera peut-être le même, peut-être quelque chose de différent, mais qui sera celui donné au moment de l'indication. Là, on arrive à du point à point. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ouvert mon circuit, donc là, c'est, euh, j'ouvre mon circuit et j'envoie mes données à une machine. Donc là, je dis à mon réseau d'établir le circuit. Le circuit est établi en utilisant ça, et là, j'ai mon circuit virtuel. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on prend en compte l'ouverture du circuit, on est sur un réseau NBMA. Si je prends en compte le fait que le circuit est établi, eh bien à ce moment-là, je peux considérer qu'on est dans une technologie point-à-point -à, -point à partir de l'ouverture du circuit. Donc quand on a résolu l'adresse, eh bien on peut se considérer comme du point a. Alors, au niveau des réseaux NBMA, en fait, je vais avoir besoin de deux adresses. Pareil, une source et une destination. Alors par contre, ce qui est important de noter, c'est que mes adresses ici ne vont pas être structurées de la même manière. Dans un réseau à diffusion, mon adresse, sa seule propriété, c'est d'être unique. Parce que s'il y en a deux qui sont pareilles, ben, il y aura confusion. Donc, je dois avoir des adresses uniques. Et ça suffit. Quand je passe sur un réseau NBMA, je dois évidemment avoir des adresses uniques, pour la propriété qu'on a dit tout à l'heure. Mais en plus, ce que je voudrais, c'est que l'adresse soit hiérarchique. Parce que si l'adresse est hiérarchique, ça va me permettre de localiser le destinataire. Donc on a ça dans le réseau postal. Quand vous regardez une adresse sur une enveloppe, et bien vous avez le pays, la ville la rue, le numéro de la rue, le nom de la personne. Donc, en lisant l'adresse du bas vers le haut, vous allez cibler petit à petit pour retrouver l'utilisateur. Par exemple, au niveau IP, vous verrez ça en REST 302, un plan d'adressage est fait aussi avec des adresses qui vont vous identifier l'utilisateur, ou le, le site terminal, l'utilisateur, le site terminal, l'opérateur, et la région dans le monde, où est cet opérateur. Donc on a cette information hiérarchique qui permet de ne pas avoir une liste de tous les utilisateurs. Alors si vous voulez une analogie, si je prends un numéro de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale est unique. <rire> Donc si on utilisait comme adresse de diffusion, bah, ce un réseau à diffusion, bah, ça pourrait servir pour vous identifier. Si j'avais par exemple vos numéros de sécurité sociale, bon, la salle est un réseau en diffusion, pour vous interroger, je pourrais donner votre numéro de sécurité sociale et la personne qui reconnaît son numéro de sécurité sociale viendrait au tableau. Donc je n'ai pas besoin de savoir où vous êtes parce que je diffuse à tout le monde et puis chacun se reconnaît ou pas. Donc l'unicité est importante. Par contre, si on demandait au facteur de distribuer le courrier en n'ayant sur l'enveloppe que le numéro de sécurité sociale de la personne, eh bien, ça serait très compliqué, parce que le numéro de sécurité sociale ne permet pas de vous localiser. Donc, on aura besoin, dans des réseaux NBMA, d'avoir un adressage qui permet de vous localiser, pour permettre justement cet effet de, de scalabilité, donc n'importe quelle taille, n'importe quel nombre d'utilisateurs. Si je prends un réseau point-à-point, est-ce qu'on a besoin d'adresse Non. Sur un réseau point-à-point, j'ai un, un câble. donc J'ai déjà le câble où mon circuit virtuel a été établi. Donc, j'envoie les données. Je sais que ça ressortira à l'autre. Donc, sur un réseau point-à-point, N'ai pas besoin d'adresse. Sur un réseau NB... euh, sur un réseau maître esclave, est-ce que j'ai besoin d'adresse? Est-ce que j'ai besoin d'adresse Alors une, oui. Pourquoi hmm une Oui Alors un réseau MBMA, c'est par exemple, vous avez des communications, on va prendre un réseau à diffusion par exemple, donc vous avez un maître et vous avez plusieurs esclaves qui peuvent joindre directement le maître. Donc quand on regarde les communications maître-esclave, maître vers les esclaves, eh bien, comme on est sur un... le maître va émettre son message, tous les esclaves vont le recevoir, et il y en a un qui va se reconnaître. Donc ici, j'ai besoin d'une adresse qui sera l'adresse destination. Dans la communication esclave vers maître, eh bien, ce qu'on a besoin, le maître a besoin d'identifier qui a émis. Donc l'esclave va émettre, mais seul le maître doit recevoir le message. On n'a pas de communication possible entre deux esclaves. Et donc ici, on aura besoin de l'adresse source. Donc à chaque fois, on a besoin que d'une seule adresse. Mais dans le sens maître-esclave, ça sera l'adresse destination. Dans le sens esclave-maître, ça sera l'adresse source. Alors dans le Wi-Fi, on a ce, ce mode de fonctionnement où le maître... C'est le point d'accès, l'access point. Et vous avez une machine A, une machine B et une machine C qui sont dans euh, la portée du, euh, du point d'accès. Donc quand A veut parler à B, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir un cas très particulier, en fait, où on va avoir A qui parle à l'access point et il va dire à l'access point, je veux parler à B. Et puis l'access point donc va reconnaître son adresse, parce qu'on pourrait avoir plusieurs access points sur le réseau, et donc on va choisir un avec lequel on parle, donc on est obligé de le se préciser ici, et on dit qu'on veut parler à B. L'access point va récupérer le message, puisqu'il lui est destiné, va voir qu'il s'agit d'envoyer à B, et donc l'access point va envoyer le message à B, en disant il provient de A. Donc dans ce cas-là, on a besoin de trois adresses pour fonctionner. Donc ça, c'est un, un cas particulier, mais on reverra ce, ce cas par la suite. Oui Alors, dans ce cas de, de Wi-Fi, oui. On le précise. Mais dans le cas d'un protocole maître-esclave pur et dur, on n'a qu'un seul maître. Donc ça, vous l'avez peut-être vu l'année dernière, je ne sais pas si vous avez fait un... Un désassemblage de trame euh, de, de réseau de RNIS où on appelait l'horloge parlante. Ça vous dit rien Donc, euh, dans ce cas-là, dans, dans cet exemple-là, on voit qu'on a en fait dans le réseau RNIS, vous avez une TNR, terminaison numérique de réseau, donc qui est un boîtier que France Télécom va mettre chez vous. Et derrière, vous avez un bus où vous connectez tous vos téléphones. Donc ça, c'est l'architecture RNIS. Donc vous avez vos terminaux ici. Et toutes les communications se font entre le terminal et votre TNR. Et le cas le plus extrême, c'est par exemple, si vous appelez deux postes téléphoniques dans la maison, et eh bien votre canal voix va être envoyé à la TNR qui va ensuite le renvoyer au destinataire. Donc vous n'avez pas de communication directe. Alors ça, ça peut être... Euh, on peut faire une analogie avec le GSM, où dans le GSM, vous avez une antenne relais, donc le réseau de l'opérateur, et si vous êtes tous les deux, vous êtes deux personnes euh, abonnées, par exemple à SFR, qui êtes dans la même cellule, et eh bien quand vous allez communiquer, et eh bien vous envoyez vos données au réseau de l'opérateur et le réseau de l'opérateur renvoie le signal téléphonique à l'autre téléphone. Il n'y avait pas de communication directe entre les deux équipements. Alors ça a deux avantages, le premier c'est que ça vous permet de vous simplifier la configuration et le deuxième ça vous permet aussi de vous facturer puisque tous les trafics passent par, par l'opérateur. Donc ici, c'est ce qu'on a, hein. donc on résume un peu ce qu'on qu vient de dire. Alors laquelle de ces technologies est escalable, donc résiste au facteur d'échelle en, en français Bah, broadcast, non. Parce que plus on a d'équipements sur le réseau, plus on va avoir le trafic des autres, puisque tout le monde émet dans le même pot. Et donc plus on met d'équipements, plus il y aura de trafic, et à un moment donné, ça va s'écrouler. On verra en plus qu'il faut accéder au médium, et à un moment donné, tout le monde va se battre pour accéder au médium, et il y aura euh, peu de résultats, et donc on aura de, de très mauvaises performances. Point à point, bah, ça ne veut rien dire. On est deux, il ne faut pas augmenter le nombre d'utilisateurs. Et maître-esclave, bah, c'est la même problématique, c'est-à-dire que quand le maître parle aux esclaves, il utilise la diffusion. Et donc, ça veut dire que plus on a d'esclaves, plus on risque d'avoir des problèmes. En plus... Les esclaves vont avoir accès aussi au, au réseau. Et donc, plus il y a d'utilisateurs, plus ils doivent se partager la bande passante. Donc, le, le seul, la seule techno vraiment fiable, vraiment scalable, ce sont donc les réseaux NBMA qui sont complexes à gérer, mais qui ont été construits pour couvrir de, de grandes distances. Donc, nous, dans le cours, on va surtout s'intéresser aux réseaux à diffusion, et puis, on regardera le cas un peu de maître-esclave du Wi-Fi quand on est sur, euh, on dialogue avec un, un point d'accès. Alors, la, la dernière classification c'est par topologie. Et donc là, on peut avoir euh, plusieurs schémas. Alors, on a donc, différents types d'architecture. Donc, on a déjà vu les réseaux broadcast. Alors on a les réseaux, donc l'exemple typique, c'est le bus. Donc le bus qui est pris par euh, l'ancien Ethernet. Et ce que l'on va voir dans le cours, c'est que Ethernet a évolué et est passé d'une technologie où on était sur un bus à donc, un support partagé à une topologie en point à point. Donc vous avez une communication entre l'équipement et un nœud central, qu'on appellera par la suite hub ou SWITCH commutateur. Et donc on a une liaison point à point entre cet équipement et cet équipement central. Notre équipement est l'équipement central et on est donc dans une topologie en étoile. Donc ça c'est une évolution historique. Alors sinon... On a le Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi avec deux modes de fonctionnement. Un mode qu'on appelle ad hoc. Mode ad hoc, ça veut dire que vous n'avez. Tous les équipements peuvent parler avec un autre. Mais a, tous les équipements doivent être emportés. Il n'y a pas de relayage possible d'un équipement vers un autre. Donc, on n'a pas, en Wi-Fi standard, on n'a a pas euh, cette possibilité. Comme vous voyez, ad hoc footing ici où on saute de nœud en nœud. Donc on doit être emporté direct. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement. Et l'autre mode de fonctionnement, qui s'apparente aussi à l'étoile, c'est que l'on va toujours dialoguer avec un point d'accès qui va donc relayer les messages et les renvoyer vers un destinataire. Donc ça, c'est des topologies classiques. Alors, comme je vous parlais des... Communication donc Powerline avec par exemple un standard qui s'appelle Complog qui est maintenant repris par, par les 3 e Et bien là, on se retrouve sur, sur un, bus, un bus. Ensuite, bah, la dernière technologie de réseaux locaux qui va nous intéresser, c'est donc les réseaux de capteurs, avec la norme 802.15.4. Et là, bah pareil, soit on est autour d'un point d'accès qui va gérer les communications au niveau du réseau, où on va se retrouver, comme les capteurs ont très peu de portée, et eh bien, si on veut communiquer assez loin dans un bâtiment, eh bien, on va être obligé de relayer les messages de capteur en capteur, et donc ici définir des protocoles de routage pour aller d'un point. Des protocoles de routage. Tout donc ça, c'est des technologies classiques que l'on va voir dans la suite du cours. Alors, vous avez d'autres technologies point-à-point. Point. Donc, par exemple, celle-là, qui est ce qu'on appelle un anneau. Et donc, un anneau, c'est en fait des liaisons point-à-point point entre des équipements. Et vous recopiez l'information de nœud en nœud jusqu'à atteindre, jusqu'à ce que le signal, le message, ait fait un tour de d'anneau. Donc, on arrive à atteindre tout le monde, puisqu'on recopie en... Vers, de nœud en nœud vers la source, mais en fait, on est composé de liaisons point à point. Donc vous avez la possibilité d'avoir un anneau simple ou un anneau double. Dans le cas d'un anneau double, eh bien, vous avez un sens de circulation dans un sens pour un des anneaux et dans l'autre sens pour, pour l'autre anneau. L'intérêt de ça, c'est si vous avez une panne quelque part, eh bien, vous pouvez reboucler aux deux extrémités de la panne. Et à ce moment-là, reconstruire un anneau qui aura une autre forme. Donc, cette solution-là est beaucoup plus résistante. Et sinon, bah, vous avez les architectures full mesh où vous interconnectez tout le monde avec tout le monde en liaison points à point Bon, bah, ce n'est pas l'idéal parce que ça coûte cher, mais on peut virtuellement le faire dans, dans certaines technologies. Et puis, vous avez des technos qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on va retrouver dans les réseaux MVMA. Ce qu'on avait vu ce matin, avec le, au début du cours, avec le modèle OZI, où on a, à certains endroits, des liaisons point à point, et à d'autres, on n'en a pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle un, un réseau maillé, ou mesh, en anglais.